Bonjour, je m'appelle Youssef Dalel de la chaîne de communique TV sur YouTube. Alors, je suis ici pour vous aider à améliorer votre façon de communiquer, surtout communication progressive du français. Bonjour, je suis Youssef Dalel de la chaîne communique TV sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va voir une correction de. De ces activités de communication progressive du français qui est destiné uniquement pour les adolescents ou les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Allons-y, on va découvrir ensemble la correction de l'une de ces activités. Voilà, je vais vous présenter les activités qu'on va voir aujourd'hui comme correction. On va commencer par euh, vrai ou faux. De transformer les questions sous une forme familière. Et trouver la question utiliser cette fois les deux structures possibles, normales et familière. Et compléter les légendes. Sans oublier, bien sûr une idée sur une activité orale libérée c'est 5 alors normalement chaque chaque activité on va commencer par cette question vrai ou faux pour tester votre compréhension globale sur l'association de communication proposée autrefois question 2 euh, c'est un exercice de langue soit grammaire, conjugaison, tout ce qui est de base euh, question 3, c'est normalement pour euh, vocabulaire ou manière de dire. C'est la même chose pour question 4. Et pour 5, on va finir toujours par euh, une, une activité orale libre. Voilà. Alors maintenant, avant de faire la correction de vrai ou faux, il vaut mieux de vous rappeler la situation de communication qu'on a déjà vue auparavant. Allons-y, on va faire une petite révision de la situation de communication qui est déjà analysée auparavant dans une autre vidéo. Pour cela, je vous demande tout simplement de vous abonner à cette chaîne. Alors voici la situation de communication de demander des renseignements 3 à l'office du tourisme madame collet est venue à l'office pour demander quelques renseignements concernant le défilé. c'est le 14 juillet demain qu'est ce qui se passe dans la ville j'aimerais bien savoir qu'est ce qui se passe dans la ville demain puisque c'est le 14 juillet c'est une fête nationale française il y a un défilé qui commence vers 18h. Alors, le défilé par d'où Le défilé par d'où Et par où est-ce qu'il passe Vous connaissez ce qu'on appelle ici euh, la façon de poser la question. D'une façon familière, comme l'exemple ici, le défilé par d'où, et d'une façon courante. Par où est-ce qu'il est -ce qu passe C'est une, une question qu'on pose. Il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Coulbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence Vraiment.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 à l'office du tourisme ici madame collet ici présente est venue à l'office du terrorisme pour avoir quelques informations quelques renseignements alors l'employé s'appelle roulou euh, répond favorablement à toutes ces questions alors euh, il s'agit ici d'un défilé c'est-à-dire tout ce qui se passe le 14 juillet, c'est une fête nationale française. C'est la date de l'indépendance, on va dire. Le 14 juillet, c'est la fête de l'indépendance de la France suite à la Deuxième Guerre mondiale. C'est déjà la colonisation nazie de la France durant euh, cette guerre mondiale de 39 jusqu'à 45 alors le 14 juillet demain qu'est ce qui se passe dans la ville il y a un défilé qui commence vers 18 h par où est ce qu'il passe ça veut dire le défilé par où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 je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de balle. Mais si, bien sûr. Il y a un grand bal sur la place de la mairie. Voilà. Alors, on commence maintenant la correction. vrai ou faux On dit la conversation se passe le 14 juillet. C'est faux. La conversation entre Madame Collet et l'employé se passe le 13 juillet à vrai dire, c'est pas le 14, le 14 juillet c'est la fête nationale de la France le défilé commence quand la nuit tombe, faux, vers 18 h à vrai dire Et on voit bien le feu d'artifice devant le château, oui c'est vrai alors la conversation se passe le 14 juillet, c'est faux la conversation se passe le 13 juillet, le 14 juillet, donc c'est la fête nationale. Le défilé commence quand la tenue tombe, c'est faux, c'est vers 18h. Alors vers 23h sera donc le feu d'artifice. On voit bien le feu d'artifice devant le château, vers 23h. Alors, transformer les questions sous une forme familière. On dit à quelle heure est-ce que le bal commence C'est une question composée. On dit le bal commence à quelle heure Le bal commence à quelle heure euh, Par où est-ce qu'on doit passer On doit passer par où Jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert Le musée est ouvert jusqu'à quelle heure c'est la même chose, mais d'une autre façon. C'est une forme familier. Le bal commence à quelle heure C'est une forme familier. Euh, la forme normale, on va dire, c'est à quelle heure est-ce que le bal commence C'est une question euh, composée. À quelle heure est-ce que Par où est-ce que Jusqu'à quelle heure est-ce que Par où est-ce qu'on doit passer Jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert D'où est-ce que vous venez Dans quelle région est-ce que tu habites À partir de quel âge est-ce qu'on doit aller à l'école Mais transformer les questions sur ces formes familiales, on dit le bal commence à quelle heure hmm? On doit passer par où hmm? Le musée est ouvert jusqu'à quelle heure? Vous venez d'où? Tu habites dans quelle région? On doit aller à l'école à quel âge? Euh, pour quelle avec un seul L seulement? Il y a une petite faute ici, hein? D'accord? Quelle avec un seul L? À quel âge? D'accord? Mais vivez-vous à cette faute-là? À quel âge? Quelle avec un seul L? S'il vous plaît. D'accord, corriger ici merci alors euh, on va faire maintenant correction de l'activité 3 trouver la question utiliser les deux structures possibles normal et familière. la famille on a déjà vu on va voir uniquement maintenant euh, normal on dit à quelle heure est ce que ça finit ça veut dire euh, le défilé tout ça à 22 heures. D'où vient-elle D'où vient-elle On peut dire aussi d'où est-ce qu'elle vient. Soit on dit d'où est-ce qu'elle vient ou d'où vient-elle Elle vient de Biarritz. Par où est-ce que je dois passer par où est-ce que je dois passer On dit par où est-ce que je dois passer Je dois passer par la rue Molière. Jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert Jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert Le musée est ouvert jusqu'à 18h. Avec qui est-ce que vous partez avec qui est-ce que vous partez Nous partons avec des amis. À quelle heure est-ce que ça finit Ça finit à 22h. Devient-elle Elle vient de Biarritz. Par où est-ce que... Je dois passer... Tu dois passer par la rue Molière. Jusqu'à quelle heure est-ce que... Le musée est ouvert, musée, musée ouvert jusqu'à 18h. Avec qui est-ce que vous partez Nous partons avec 10 amis. Voilà. Alors, complétez les gens. Feu d'artifice. Le défilé, le bal. Feur d'artifice, le défilé, le bal. Euh, pour activité numéro 5, vous demandez des renseignements à propos du carnaval, par exemple. C'est pas euh, à propos du défilé, non. Vous demandez des renseignements à propos du carnaval. Défilé, heure, point de départ, point d'arrivée. Bonne situation pour le voir, euh, balle heure, lieu, préparez les questions que vous voulez poser. C'est une activité libérée. C'est une activité d'expression orale libérée. Toi ou vous, avec votre partenaire, vous parlez, vous discutez à ce propos. Vous euh, changez de rôle, si vous voulez bien. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'était avec vous, monsieur Sefzalot de la chaîne Je Communique S'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez la vidéo partout. Hein. Cliquez sur euh, le bouton like et aussi sur la cloche euh, pour avoir de nouveautés. Merci beaucoup pour euh, votre soutien de la chaîne.